Je me suis rendu compte que dans la vie, il y a différents niveaux de conscience. Nous autres, on, on, ici, on enseigne la pleine conscience. Donc la pleine conscience, ce n'est pas la neurobiologie ou la neuroscience, ce n'est pas la PNL ou le yoga, ce n'est pas le pranayama ou euh, le marathon. C'est la pleine conscience, c'est ça, ça, ça, ça, ça et ça. Dès qu'on vient d'enlever le « et », on est sorti de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est le clair et le noir c'est les polarités. Ça, c'est la base de la pleine conscience qu'on doit venir intégrer. Tu sais, le fameux, dans le Tao, le fameux yin et le yang, c'est la base. C'est la base des polarités pour que le monde se tienne, c'est la base. C'est le yin et le yang, les polarités, la souffrance et la lumière, ça sera et ça va, ça l'a va, ça toujours été, c'est et ça sera toujours. Il va y avoir des souffrances, même si on évolue en pleine conscience. Effectivement, Manolita, c'est un monde de dualité.